Là on va aller maintenant dans la démarche des balles réelles en parlant, en parlant du seul langage, malheureusement, que les adversaires du continent africain comprennent. En l'occurrence, le langage du boycott. Avant de rentrer dans cette dynamique, rien que ce mot fait peur à certaines personnes, je le sais. Il faut qu'on précise pourquoi on parle de cela On a pleuré pendant des siècles. On a pleuré pendant des siècles. On a imploré l'humanité de certaines personnes pendant des siècles. Nous sommes en 2017. Je disais à mes prochaines semaines en suivant notamment l'affaire Théo, que vous avez tous suivi, qu'en 2017, nous sommes encore obligés de réclamer, de réclamer le pas de justice, pas de paix, réclamer, nous voulons plus de justice pour nous autres. Aucun peuple sur cette terre n'a connu le dixième de ce que nous avons connu en termes de France. Nous avons marché, nous avons bravé les obstacles, nous avons pleuré, nous avons saigné. Certains sont morts pour que nous puissions être respectés, mais jusqu'à preuve du contraire, certaines entités ne comprennent pas ce langage. Le seul langage que certains barbares comprennent, c'est le langage économique. N'est-ce pas Donc on leur dit, s'il vous plaît, soyez humains, ils nous regardent en riant parce qu'ils n'ont pas grand-chose d'humain intellectuellement parlant. Mais quand vous parlez de ce qui a trait à leurs intérêts, ils commencent à vous parler un langage fluide. Parce que dès que vous parlez de leurs intérêts, wow. vous parlez de leur confort, vous parlez de leur domination, vous parlez de ce qui leur donne la sérénité. Et là, ils se sentent en danger. Ah, oui, On avait dit au départ qu'on allait parler de recenser les produits français sur le continent africain. Et c'est notre droit. On a le droit de, comme le disait le président Sankara, de prioriser nos produits plutôt que les autres. Hein, trop avec peur, aussi bien en haut que parmi le peuple, Il ne dit pas assez, je le suis. Dans la période, la dernière période de vie de Sankara, Sankara disait qu'il se sent seul. Il a l'impression d'être incompris par son peuple et qu'il doit pédaler, pédaler, pédaler. Nous répondons aujourd'hui, papa, tu es en haut, mais nous sommes là et nous allons suivre ne sera respectée tant que lui-même ne reconnaîtra pas sa terre. Notre terre n'est pas la France. Notre terre, aller plus loin, ce n'est pas non plus les frontières ar artificielles de la conférence de Berlin. Je ne cherche pas à savoir qui est Camerounais, même si pendant la Coupe d'Afrique, ils veulent qu'on se rappelle qu'ils sont différents. Je ne cherche pas à savoir, n'est-ce pas Eric Je ne cherche pas à savoir qui est Congolais, qui est béninois, parce que toutes ces frontières nous auront été imposées à la conférence de Berlin en 84-85. Nous sommes le peuple premier et nous serons le peuple dernier. Et il est temps que nous, nous la mémoire et que nous